Après la chute de l'Empire napoléonien, la monarchie est restaurée en France, mais il s'agit d'une monarchie constitutionnelle. Le roi dispose d'un pouvoir limité par la charte, et il doit partager ce pouvoir avec un parlement. Deux rois vont se succéder, Louis XVIII dans un premier temps, puis Charles X qui désire un retour à la monarchie absolue. Le suffrage est alors réservé aux plus riches, on parle de suffrage sans itère. Les libertés politiques, comme la liberté de presse ou de réunion, sont limitées, ce qui est un frein pour la vie démocratique. En juillet 1830, la Révolution des Trois Glorieuses place sur le trône un roi plus libéral, Louis-Philippe. Mais les républicains sont déçus que la monarchie se maintienne en France. Les conditions pour être électeur évoluent, mais le suffrage reste sans on observe une opposition grandissante entre monarchistes et républicains et on assiste progressivement à un mouvement en faveur d'un élargissement du droit de vote.